Venez apprendre à créer des applications web et mobiles avec Angular. Angular est un framework et une plateforme de développement qui permet de créer des applications dynamiques et très immersives. Vos utilisateurs auront l'impression d'utiliser une véritable application et pas simplement un site internet. Comme Angular est créé par Google, il est bien plus stable que ses concurrents React ou Vue.js. Il y a également peu de chances qu'il disparaisse du marché du jour au lendemain. Dans ce cours, vous apprendrez à créer une application Angular de A à Z. Vous apprendrez le TypeScript. Vous apprendrez à intégrer des API comme celle de Facebook ou encore de votre CRM préféré. Vous apprendrez à sécuriser votre application et développer des tests automatisés. Cette formation est accessible à tout le monde.